Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine du studio Pupform à Grenoble. Aujourd'hui, premier direct, on vous rappelle pourquoi. Cette semaine, euh, à partir d'aujourd'hui, lundi et tous les jours de la semaine, vous allez recevoir un tuto en vidéo avec un euh, PDF à télécharger. Aujourd'hui, le tuto, c'est sur le thème « Un été au top de votre forme » et spécifiquement aujourd'hui, le thème, ce sera l'hydratation pendant l'été et ses soirées. Je vous raconte, ce week-end, j'espère que pour vous il a fait beau, pour nous il a fait très beau ici sur Grenoble. Ben, on était tous, ou presque tous, de sortie et on était en train de sourdement boire des canons entre amis, en famille et ça s'est plutôt bien passé. Le problème c'est qu'aujourd'hui, lundi, si vous avez bu des canons, en plus jeudi soir c'était la fête de la musique, vendredi soir entre amis, samedi soir entre amis, dimanche en famille, ça commence à un petit peu accumulé, on se sent un petit peu déshydraté et on peut éventuellement ressentir de la fatigue. La dernière fois je vous ai présenté Thierry, qui est coach en nutrition, qui va donc nous expliquer, j'ai lui poser des questions et le problème, Thierry, bonjour Bonjour à tous. Le problème de, de l'alcool, c'est bah, qu'on a de la fatigue et un certain nombre de, euh, de facteurs aggravants pour le corps. Est-ce que tu peux nous expliquer les problèmes liés à l'alcool Déjà, euh, de base, l'alcool, euh, savoir que ça apporte forcément euh, beaucoup de travail au corps. C'est du sucre qui arrive directement dans l'estomac, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne conseille vraiment pas de boire euh, de l'alcool à jeun, c'est que ça, ça tape bah, directement dans l'estomac le sucre qui arrive et ça va demander beaucoup de travail euh, au corps y compris du coup aux reins, les reins qui ont besoin euh, d'énormément d'eau pour fonctionner donc euh, si on utilise toute l'eau qu'on a déjà dans notre corps euh, pour, euh, pour évacuer l'alcool bah il nous reste plus grand chose pour le reste donc on se déshydrate hyper rapidement c'est pour ça que euh, le lendemain de matin on a peut-être quelques maux de tête quoi D'accord donc en fait, le, le, le fait moi je pensais que, euh, comme beaucoup, euh, le fait de boire euh, à jeun c'est pas bien parce que l'alcool va monter plus vite, en fait il n'y a pas que ça Alors c'est pas que ça, bien sûr ça, ça compte mais pour contrer un petit peu l'effet, on peut déjà boire par exemple un petit verre d'eau entre chaque verre d'alcool et surtout il faut essayer un petit peu d'être raisonnable également. Un verre d'alcool par heure, c'est déjà bien, ça permet de siroter quelque chose et on reste raisonnable. D'accord, donc euh, pas boire à jeun, alterner l'alcool et l'eau, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire d'autre En dehors de ce petit rythme à avoir, c'est déjà l'essentiel pour l'alcool, après il faut savoir qu'on est en été, et c'est pas le seul problème qu'on va avoir, parce qu'il y a déjà la chaleur. Tous ceux qui habitent à Grenoble le ressentent encore plus. On connaît la cuvette. Et du coup, très très vite, bah, par la transpiration, on va vite évacuer de l'eau. Bah, souvent, les gens l'oublient et la négligent énormément. Encore plus, il fait beau. Le soir, on va avoir bonne conscience pour être beau sur la plage on va aller courir pour, euh, pour euh, évacuer un petit peu. Sauf que là aussi, on oublie de boire et le moment où on perd le plus d'eau, bah, c'est forcément la transpiration en courant. D'accord, donc ça veut dire que l'été, il, il fait chaud, je me déshydrate. Voilà. Je fais du sport pour me préparer à la plage, je me déshydrate. Exactement. Et après, je vais boire des apéros avec de l'alcool qui va me déshydrater et encore exactement. plus. Exactement, donc le but, bah, c'est de faire attention à ces trois gros facteurs et de les éviter. Déjà d'une part, si l'objectif c'est de perdre un petit peu de poids justement pour l'été, il faut faire attention à ses conséquences. Une déshydratation par exemple de 2%, ça réduit déjà euh, la performance physique. Donc vous allez être tout content, vous allez aller vouloir faire du sport pour perdre du poids, sauf que déjà là, vous allez perdre 10 à 20% de votre performance physique. Donc déjà là, on part sur un mauvais pied. Ouais, ça va, ça va pas m'aider à mincir quoi. Exactement. Donc en plus de, de vouloir avoir bonne conscience, ça sera un peu loupé. Et en plus de ça, à côté, à partir de 4% de déshydratation, et il faut se dire que c'est pas grand chose, hein, 4%. Déjà, 2%, ça fait quoi Sur une personne qui fait 60 kg, ça doit faire entre 1 et 2 kg d'eau, donc euh, 2 litres. On va courir pendant une heure, c'est bon, les 2 litres, ils sont faits, on est déshydraté. Et au bout de 4%, donc on va dire euh, 3 litres d'eau, on va déjà avoir une baisse de la concentration, de la fatigue. Et quand tu parles de fatigue, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais on réfléchit plus lentement, on a du mal à, à, fait, à se concentrer, etc. D'accord, donc ça veut dire, que je reprends, je vais. Donc il fait chaud, j'ai soif, je vais courir, j'ai soif, je peux pas me réhydrater avec une bière à la fin Alors non, on va casser tout de suite le mythe de la bière à la fin, faut totalement l'éviter. Alors en plus de boire encore à jeun une fois, qu'on a dit qu'il fallait éviter. Le mythe de la bière pour récupérer, ce n'est qu'un mythe. D'accord, ok. Voilà un petit peu les choses qu'on pouvait déjà euh, vous dire aujourd'hui. C'est un certain nombre de réflexes à avoir. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention à votre hydratation parce qu'il fait chaud. Vous allez faire attention en vous hydratant, en alternant les verres d'alcool. Donc ça, maintenant, je veux voir plus personne qui boit que de l'alcool. Je connais plein de personnes qui, qui... Souvent, qui commandent un café avec un verre d'eau. Mmh. Maintenant, faudrait... Voilà. Maintenant, vous allez commander euh, votre bière ou votre verre de rosé avec un verre d'eau. Les glaçons dedans ça compte pas Ça compte pas trop Ok, non. les glaçons dedans ça compte pas et vous allez donc vous hydrater en journée, ça c'est des choses que euh, vous ne faites plus jamais. Alors, pour résumer un petit peu ça, et puis pour aller plus loin, on vous invite à télécharger un PDF. Alors, bon, c'était une petite erreur d'impression, mais ça tombe très bien. Votre PDF, il va ressembler à ça, mais en plus petit, hein, il va ressembler comme ça, à 4. Euh, donc, sur le thème, l'hydratation, etc., ces soirées, là, vous avez alors, je vais me rapprocher, une petite infographie qui reprend tout ce on, dont on a parlé aujourd'hui, avec un petit peu de texte. Et vous avez une troisième page avec les choses sur lesquelles on va aller plus loin à la conférence. Qu'est-ce qu'on qu qu va voir aussi à la conférence sur l'hydratation Où est-ce qu'on va aller plus loin Alors euh, déjà, bah, comme on en a déjà un peu parlé aujourd'hui, bah, l'alcool, mais là on aura une approche beaucoup plus scientifique, métabolique, c'est-à-dire un peu expliquer pourquoi vraiment ça nous fait mal au corps. Je pense que ça peut en encourager plus d'un à, à vouloir un petit peu diminuer la dose d'alcool. Et ensuite, euh, une chose assez simple, on verra aussi euh, les autres types de boissons. Qu'est-ce qu'on peut boire à la place de l'eau ouais. Et par exemple, je ne sais pas, un thé le matin, etc. Le matin qui tombe bien parce que le sujet de demain, c'est le petit déjeuner. Donc on verra les boissons, euh, qu'est-ce qu'il faut manger, pourquoi euh, le matin c'est important de manger etc donc euh... ok euh, voilà ce que vous allez pouvoir avoir euh, sur la conférence de samedi il faut vous inscrire avant vendredi il y a seulement qu'un 15... euh, non il bah, y, a... y avait 15 places maintenant il y en a plus que 10 alors vous inscrire assez vite il suffit de nous appeler au centre où vous répondez euh, vous mettez un petit commentaire sur cette euh, publication Enfin, vous, vous allez trouver. Hein. Si vous êtes motivé, vous allez trouver. Je vous dis euh, bonne fin d'après-midi ou bonne soirée si vous regardez cette vidéo euh, live un petit peu en replay. On vous dit à demain, euh, à peu près 17h, 17h05. Ouais, on va faire ça. Et euh, comme ça, vous aurez d'autres infos. Euh, mettez en application si ce soir... Bon, on est lundi, hein, Mais si ce soir, vous avez déjà prévu de boire des canons avec des amis, mettez tout de suite en application. C'est super important. Vous verrez, c'est ce qu'on verra aussi sur la conférence. L'important, c'est de à l'action je vous dis à demain Thierry à demain à demain allez super bye bien. bye